centre de gestion a mené une mise en concurrence pour le compte des employeurs, c'est-à-dire une étude des différentes offres présentes sur le marché. Pour vous proposer une convention intéressante, il a notamment défini les besoins et écrit un cahier des charges, analysé les propositions des différents candidats et mené des négociations, et au final retenu la meilleure offre. Il a notamment veillé à la tarification, aux garanties afin qu'elles soient protectrices pour vos agents et à la qualité de gestion, notamment la rapidité de versement. La convention démarre au 1er janvier prochain pour une durée de 6 ans. Deux acteurs ont associé leurs compétences. D'une part Reliance, d'autre part une compagnie d'assurance. Reliance est un courtier qui intervient depuis plus de 35 ans auprès des collectivités locales, notamment sur les risques statutaires. C'est-à-dire que nous travaillons avec plusieurs assureurs afin de répondre au mieux aux besoins de chaque collectivité et afin de protéger les agents. Notre rôle sur cette convention va être de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez, à votre tour, informer vos agents. Vous accompagnez dans la mise en route en vous formant à nos outils de gestion. Ensuite, nous encaissons les cotisations par votre intermédiaire et nous sommes votre interlocuteur de gestion. L'autre partenaire incontournable est la compagnie d'assurance que nous avons sélectionnée et qui est là pour financer les maladies des agents. D'abord, il vous faut confirmer votre adhésion à la convention du centre de gestion en complétant le formulaire dédié. Pour valider votre adhésion, une délibération de votre collectivité sera également nécessaire. Ensuite, vous allez communiquer auprès de vos agents sur la nouvelle convention. Votre rôle va être de les informer de la possibilité de souscrire aux garanties proposées par cette convention. Cette étape de communication est essentielle. Plus les agents sont nombreux à adhérer, plus la mutualisation et la solidarité entre les agents sera forte. L'objectif est de faire adhérer tous vos agents, même si vous êtes en adhésion facultative. Pour faciliter cette phase de communication, nous mettons à votre disposition une boîte à outils avec des flyers, une animation, un simulateur de calcul pour la cotisation et une foire aux questions. Nous allons aussi vous envoyer un lien qui vous dirige vers une série de vidéos qu'il vous suffira de transférer vers vos agents. Ils y trouveront réponse à la plupart de leurs questions. L'adhésion de vos agents se fera en ligne via un applicatif très simple. Le cas échéant, l'adhésion de l'agent pourra se faire via un formulaire papier. Pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer, nous vous conseillons de leur faire signer une décharge. Une fois que vos agents auront adhéré, le temps sera venu de la mise en route. Nous mettons en place le paiement de la cotisation avec un précompte sur salaire, votre agent n'a rien à faire. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à déclarer les événements indemnisés par l'intermédiaire de notre espace client. Nous vous accompagnons dans toutes ces étapes via des réunions d'information et des webinaires qui seront organisés avant la prise d'effet de la Convention. Voilà l'essentiel à retenir. Nous espérons avoir été clairs sur les rôles de chacun. Et pour en savoir plus sur la prévoyance, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos en ligne.